Chers traders et investisseurs, lundi 11 novembre, bonjour. Alors écoutez, ce matin est une matinée typique d'un lundi matin. Les marchés sortent doucement du week-end, sans aucune tendance affirmée. Ils varient très peu, mais sont relativement résilients. Donc nous continuons à penser qu'il reste orienté à la hausse, même si le DAX a perdu plus de 120 points sur ses plus hauts de la semaine dernière. Et donc les marchés, pour résumer, sont très très calmes. Nous verrons bien et nous espérons qu'éventuellement il s'agite un petit peu plus cet après-midi. Pas grand chose d'autre à dire. Dans ce contexte, néanmoins, nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés d'une médaille. Nous attendons une après-midi au moins aussi active, un après-midi. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée, d'excellents trades et à demain.